Youtube Je suis content de vous retrouver J'ai trouvé un sniper qui marchait plutôt bien. Honnêtement, le kiff. Je vous laisse regarder ça. Pensez à liker, commenter. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Fils Première game de la journée, chat. Je mis sur ce hangar-là. Oh, salut à tous les amis C'est Skyos Je viens de poser une bêtise Il manque la casquette, j'essaie de faire mes imitations sans casquette. Tu sais, c'est comme les acteurs porno qui ont besoin d'un petit cachet ou quoi. Au final ben, ils ont aucun mérite. Moi c'est pareil tu vois, j'essaie de supprimer mes, mes ustensiles fétiches. Ah oh, c'est incroyable. Je viens de trouver les deux meilleurs trucs que tu peux trouver au sol. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette arme, les gars. Oh, bon, il a dit GG, chat. C'est con, quand même, que la meilleure arme du jeu... Elle soit buguée Mais non, regarde-le dans les plantes Pff, Elle est trop forte Elle est trop incroyable cette arme Je sais pas ce que vous en pensez Get wrecked bitch, eat my dick Ça, c'est le silencieux normal au bout. La crosse, c'est la Happy Rider, je crois. 11 kills, 53 remain. Ça peut être une belle game. Ça peut être une belle game. J'ai l'impression, chat, d'être tranquille dans la partie. Je sais pas ce que vous en pensez. Autant, je sais qu'il y a 2-3 ennemis autour de moi, mais... Il y a vraiment aucun stress. Ça, et... c'est en détente. Ils sont tous fantômes, ça veut dire, autour de moi, là, s'il y a personne. Touchou ça. Ah. Je prendrai le temps de regarder tranqu tranquillement lapin. Je te prends pas la tête. Gros bisous, poulet. Entre bien. La plaisir, monsieur Blanc. Il est gentil, monsieur Blanc, chat. Gentil de terrible. 360, switch weapon. J'ai gagné le drone commence survol. Le gaz rapproche. Merci Flofish. Ah. <coughs> Je suis à 3 sur 3, c'est forcé que le mec me voit là actuellement. Il m'a jeté une thermite, ça veut dire qu'il me voit. J'en ai vu des mecs avec des petites bites. Hein. TTV, fuck you, TTV, fuck you. Oh merde, j'ai cru que j'étais en train de jouer au bouclier, les gars. Vous me demandez pas pourquoi, j'ai cru que j'étais en train de jouer au bouclier, c'est pour ça que j'ai drop comme ça en face. Il y a un truc qui a déconnecté. C'est pas grave. Oh, je me réveille, les gars, c'est la première de la journée, hein. On a 20 kills ça. Et pour Caldera Première game de la journée Voilà je suis, je suis en plein milieu Enfin je suis en plein bord de zone Avec une voiture à taper des drifts partout Voilà Ah il a, le, il a le truc pour accélérer Faut s'en méfier de ces joueurs là Là, c'est ce qu'on appelle un clearage de zone ultra méga ghetto. C'est. Euh, J'ai la voiture, je roule. Et je drop quand je le vois. Ça, c'est quand tu clears la, la zone comme un cowboy. Quand, quand tu te sens que t'es un mal alpha, tu clears la zone comme ça. Petite info, j'ai aucune idée d'où il est. Se réhydrater avant un v final, c'est giga important, chat. Bonne journée, chat! The first game of the day, boys! Yee la para sur la falaise. Elle est belle. Merci, Sen, pour les 5 mois. cuimi pour les 6 mois. Astucio, pour les 18 mois.